Salut gang, c'est Winman, content d'être avec vous, voici la Vipar Spectra XS2000 Parfait pour une tente en floraison de 2 pieds par 4 pieds Donc si je suis dans une tente 4 par 4 elle est trop petite Donc j'ai ici la P2000 qui est présentement éteinte, on va l'allumer seulement là très très tard en période de végétation, en période de croissance mais ce qui va être très important, c'est en période de floraison, pour qu'elle puisse contenir la tente 4 pieds par 4 pieds. Et ça va bien, ça va bien avec la Vipar Spectra XS 2000. Parce qu'elle couvre 2 pieds par 4 pieds présentement, on n'a pas besoin d'utiliser l'autre partie de la tente. Regardez-moi ça. Deux beaux plants ici qui ont été poussés à partir de graines de cannabis. De, R de, de, de, de, de, de, de. Ici, on parle du GMO Cookie. Qui a été parti à partir d'une graine de Ripper Seeds. Regardez-moi ça. Les petites feuilles, on dirait, toutes rondes hein, sur les côtés. sont toutes rondes. Quel beau petit plant. Ici, le Doji qu'on a parti aussi à partir d'une graine de cannabis. Le Doji numéro 1. Ça ici, c'est le GMO Animal Cookie numéro 3. Ma troisième graine de cannabis, les deux premières, je les avais renfoncées trop profondément, 2 cm. J'avais mis trop d'eau. La graine de cannabis avait été trop profonde. Il y avait même une, une graine de cannabis qui avait poussé à peu près de 2 cm dans la terre, mais elle n'a jamais, jamais été capable de sortir. Donc, ces deux plants ici ont été... On est euh, parti à partir de graines de cannabis et les deux ici plus loin, on parle ici du Glouki numéro 4 et du Pinkush numéro 4, euh, ces deux là c'est deux clones, j'ai coupé deux boutures à un glouki que j'ai ici chez moi et un pinkush numéro 4 que j'ai ici chez moi, deux plants euh, que j'aime très bien donc on va euh, en refaire pousser d'autres le glouké numéro 4, euh, c'est ordinaire, là, c'est vraiment ordinaire. Euh, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. un petit peu, là, sucré, si vous voulez. Euh, mais la raison pourquoi j'ai mis euh, ce clone, c'est parce que là, je voulais pas être trop en retard et avoir des plans de différentes hauteurs. J'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés avec mes semences. Là, je les avais mis trop profondes. Donc, euh, pour pouvoir rattraper le temps, j'ai mis deux petits bébés clones qui sont pratiquement à la même hauteur. Mon pinkouche numéro 4, regardez-moi les racines, il est parti. C'est du sérieux. On attendait ce moment. Euh, ça l'a pris beaucoup de temps avant de, de, de, de, de, de, de déclencher. De déclencher. Euh, de déclencher le système de, de racines. Glow numéro 4 aussi, ça s'est bien passé. C'est bien passé, mais regardez ça ici, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, là. Donc, ça va très bien pour les racines. Et si on regarde le doji numéro 1, très bien, ça va très bien. Donc, vraiment hâte, ça sent, ça sent ça sent, le 2 gallons. Vraiment, j'ai un mot cookie, regardez-moi ça, c'est-tu beau? Regardez-moi ça, comment c'est beau, les racines. Donc, sûrement qu'à la prochaine vidéo, je vais faire un transplanter dans un 2 gallons. Donc un plus gros format, ça va donner un kick au cap-plan, ça va vraiment grossir là, très très rapidement. Donc euh, j'étais un peu craintif là, euh, pour cette semaine, je me demandais là, si euh, ça allait avancer, parce qu'on sait que la semaine dernière, là, euh, ça, ça a été quand même une période une semaine un petit peu euh, difficile en émotion, il n'y avait pas trop trop de changements. Le Pink couche numéro 4, il n'y avait vraiment pas beaucoup de racines. J'avais vraiment peur pour mes deux clones qui puissent pas reprendre le dessus. Donc je vous laisse là-dessus. Donnez un pouce à la vidéo, écrivez un commentaire. YouTube, hein? YouTube avec ses petites rondeurs, hein? T'as des petites rondeurs? Le doji, vraiment là, je l'ai topé deux fois. C'est vraiment, commence déjà à être une racine, une, pas une branche, une, un tronc, vous voulez, une tige. Donc ça pousse, regardez là. Je vais dire top une autre fois. Alright, je vous adore. Et puis on se revoit là, très bientôt, avec la Vipar Spectra XS2000. Ciao